Bonjour, je m'appelle Benito Benita. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis aujourd'hui de passer un moment si agréable en honneur de Madame Amy Angeline. Elle le méritait bien. C'est une dame qui nous a tous appris à faire, à être là aujourd'hui, à être femme. Et comme elle disait aussi bien, être potomitant. Parce que si aujourd'hui je suis là, je suis la mère de mes deux enfants, Adeline Yanil et Adeline Nitsch. Et je remercie Dieu m'avoir permis d'avoir ces deux enfants. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont permis d'avoir cette belle fête. Et je crois qu'elle le méritait, elle est contente où elle est, parce que nous avons eu beaucoup d'eau. Et lorsque nous sommes sortis du cimetière, le soleil est revenu. Ça veut dire elle nous remercie de cet hommage qu'on lui fait aujourd'hui. Je lui dis merci de m'avoir devenir femme. En 72, je suis rentrée chez elle à la suite de la mort de mon père. J'étais dans l'ombre et là, ça m'a permis de sortir de cette, de cette souffrance en perdant mon père à 16 ans. J'ai été danser à l'entraide. Et j'ai fait de, 2000, de 1972 à, de, à 1973. Lors, j'ai quitté parce que j'ai trouvé un travail que je devais respecter mes chefs pour être à l'heure. Alors, les nuits blanches, j'ai préféré ça, laisser le, la, la briscante pour me mettre au travail. Pour Après, j'ai eu mes enfants bien tard. Mais je dis merci à M. Adeline qui m'a permis d'avoir deux beaux enfants. Et merci au Père Éternel aussi. Merci à tous. Et je vous remercie pour cette journée. Voilà.